En fait je peux te poser une question. Quoi, ben je voulais savoir tu m'aimes comment Comment je te vois mon cœur il fait Mon cœur il tellement il a reçu un coup de pression de ton amour. Je t'aime comme un plat de coco bien garni aux yeux de tous les Français et les Français. Je t'aime comme un poisson dans l'eau, je t'aime comme les toits ferantes aujourd'hui je suis là, demain je suis pas là, je t'aime comme la fierté algérienne, maman. Me regarde pas trop. Sinon, tu auras envie de moi. Bonne journée. Oui, oui, madame, ça va. Ça va vous, monsieur Oui, ça va, madame. Ça va, madame. Le y a une madame. Euh. ça, tu rigoles. Tu veux pas le Ah oui. Voyons, mange. Dis-moi que tu... Oh Ah, Ouais, frérot, parce que je suis malade, frérot. T'es malade Bah oui. <rire> et pourquoi tu te caches aux toilettes Je vous l'avais dit ou pas La que ça s'intéresse à ton tu. Mon cœur, mon cœur, ouais. tu vas pas me croire. Quoi J'ai croisé un gars en rentrant dans la voiture. Tu sais pas ce qu'il me dit Non. Ouais. ouais, pour 20 euros, je te fais petite gâterie et tout. Je lui dis, mais t'es malade Quoi. Non mais euh, je suis choqué mais en vrai. Compte. Non mais c'est un truc de dingue. Pourquoi tu boites Je suis tombé dans les marches. Mmh, une blague. Pourquoi tu boites Tu fais exprès là Non mais c'est je me suis fait mal c'est tout. Pourquoi tu boites Parce que je suis tombé dans les escaliers. Je t'ai es pas entendu tomber là. Eh c'est tout à l'heure. Ouais, c'est quoi ça Ça c'est rien c'est de la monnaie. C'est quoi ça De la monnaie. Tu te fous de ma gueule Les blancs, quand ils font l'amour, ils s'enroulent tendrement, comme des serpents, tout doucement. C'est doux en fait, mais chez nous. Tant que ton zizi n'a pas touché le cœur de la fille, elle va dire tu es nul. C'est un amusement, c'est un plaisir. C'est pas gay. On est bien d'accord que quand un colis ne rentre pas dans une boîte aux lettres, on sonne chez les gens. Déjà, avant toute chose, on sonne d'abord chez les gens pour voir s'ils sont chez eux pour leur donner leur colis. Du coup, j'ouvre mon colis là, mais je fais comment pour le retirer maintenant Putain, Comment ils ont fait pour le rentrer déjà Libéré, délivré, je rentre à la case bas dans mon canapé fumer des clopes oh oui, c'est trop trop bon pour moi. tu sais que t'es comme une drogue pour moi. Ah bon mmh. Tu me coûtes cher et tu ruines ma vie. Mais quel connard mais, je je suis pas suis ah Mais bouge pas, bouge pas Arrête de bouger. Ah oh, Je me suis pas trop mal me suis pas le mal Bon allez on y va On court Ah un... <rires> euh... <rires> <rires> <rires> J'en peux plus Là il va se faire le rond hein, C'est pas possible ah, C'est sûr, c'est sûr Regarde <rire> Un billet pour moi. Deux billets pour vous. Oh, c'est gentil. Deux billets pour moi. <rire> trois billets pour vous. C'est riche. Et trois billets pour moi. Et tout ça, c'est pour moi. Oui, et ce n'est pas fini comme on vous aime. L'aide sociale. Ah, merci! à manger, tu fais plaisir à tout le monde, tu fais les repas qu'ils veulent, tu leur fais les desserts qu'ils veulent, tu leur fais nana, ou des l'eau kulchi, euh, tu débarrasses, tu fais la vaisselle, euh, tout, 5h30 du matin, je me lève, tout le monde dans la cuisine, la tête éclatée. Personne ne te réveille. Tout le monde a quelque chose dans la bouche, en train de manger. Tout le monde se regarde comme ça. Et moi, tu me réveilles pas Tu me réveilles pas Il y en a marre d'entendre les gens dire tu roules pas avec une vraie Porsche. Donc maintenant, on va vous calmer. Voilà. Alors, c'est pas une vraie Porsche, ça Une Porsche 1, 5 DC, il y a quoi Ah ma chérie, Oui mon cœur. tu ouais. te rappelles l'autre fois qu'on a fait l'amour pendant 1h05 Comment c'était chaud mmh. Ah oui je me souviens c'était le jour du changement d'heure Ah Salut Cathy Kevin. Kevin. Kevin Kevin Kevin Ben, tu me dis pas au revoir J'ai pas le temps euh... Je crois que c'est un faux tes vidéos de merde je, je vais pas faire 100 000 vues sur ton compte toutes les semaines hein Ça fait boum, boum. Ça fait, zoom back, ça fait Non par contre sérieusement, euh, tu commences franchement à me saouler là. Donc euh, arrête de filmer tout de suite. Aïe ah, aïe BD, BD. Vas-y là, tu m'as fait mal, t'as honte Pourquoi ou toi Tu m'as poussé T'as ce que tu mérites Aïe J'en ai besoin J'en ai rien à foutre C'est clé de quoi C'est clé du coffre T'es vraiment le gros débile, c'est sûr. Allez, bon week-end. Je me casse. Nauf se le moque, je suis bonne. Et quelle elle est méga très trop bonne. Ça sont déjà s'épaient déjà. Tu vas juste pas non, Starfallah, non, me dis pas ça, c'est ma mère ça, non, comment je vais faire pour vivre Oh non, j'ai oublié ma trousse, eh hey, s'il te plaît, tu peux me prêter un stylo Oh là là, t'es chiant, t'as jamais tes affaires Non, je te promets que c'est la dernière fois que j'oublie, merci Oh là là, il est pénible Alexandre, s'il te plaît, tu peux me prêter ta colle Ah non, mais là, sérieux, là, t'abuses Je te promets, j'ai oublié toutes mes affaires chez moi Pff, Tiens, merci, t'es le boss ceux qui n'ont pas ramené leurs affaires, ça va être une punition. Une punition. Mmh. Heureusement, je l'ai pris. J'ai toutes mes affaires, monsieur. Non, mais là, c'est l'écureuil qui se fout de la charité, en fait. Bah quoi T'as toutes tes affaires, t'as une boîte à chaussures à réserve, et tu me demandes mon matériel. Ah, oh, c'est bon, ça arrive à tout le monde d'avoir la flemme. Oh là là Redonne moi mon stylo et ma colle tout de suite. Et puis, les banques, les je suis en bagage dans mes canons. Vida loca, alva casa nova. PAPAR! Dans derrière, ça fait. Voum, voum. Mais y'a rien à grailler là-dedans. Je veux un câlin. Et un orgasme. Je veux un câlin et un orgasme. Un calasme ou quoi? Je suis le seul à garder ce genre de caleçon. <rire> tu n'es pas seul. Hum, mmh, celui-là, on va record. Oh, les est tout petit celui-là. Tous les mêmes. S'il vous plaît. Que souhaitez-vous faire